Bonjour, l'idéalisation du franc-maçon. L'état euphorique qu'a procuré la cérémonie d'initiation ne va pas durer éternellement, tout au plus, trois ou quatre mois. Et bien vite, il va laisser la place au doute et à la critique. À ce moment-là, ce qui est à redouter est la désaffection et à terme, la démission. L'apprenti va se rendre compte que ce qu'il avait pensé, la franc-maçonnerie en est tout autre chose. Or, cette déception ne repose que sur les idées fausses qu'il s'était forgées, Qui plus est, l'amalgame qui est fait entre la franc-maçon et la franc-maçonnerie est du même ordre que l'arbre qui cache la forêt. La franc-maçonnerie est d'une beauté extraordinaire, qui n'a rien à voir avec les insuffisances des uns et des autres. Pour certains, elle ne s'est pas encore dévoilée après 20 ou 30 ans de franc-maçonnerie. Alors comment pourrait-elle se révéler à l'apprenti après seulement 3 ou 4 mois de présence Auparavant, nous disions que le franc-maçon n'était pas un être d'exception. Aussi, l'apprenti ne doit pas l'idéaliser et l'installer sur un piédestal, car il n'est en rien différent de lui ni meilleur que la moyenne. Les francs-maçons ne sont que des hommes et des femmes ordinaires, avec tout ce que cela représente comme qualité, mais aussi comme défaut. Au sortir de leur cérémonie d'initiation, les francs-maçons ne sont pas devenus instantanément des parangons, des parangons de sagesse et par extension, l'apprenti-nouvellement qui n'initiait pas plus également. Le franc-maçon est un homme et une femme qui se débat dans ses propres contradictions. Il a promis, promis d'aimer ses frères et sœurs jusqu'à les défendre au péril de sa vie. Mais comment pourrait-il faire Et d'ailleurs, serait-ce une vertu Est-ce qu'un franc-maçon serait-il vertueux s'il venait en aide à un franc-maçon dans la détresse et s'il s'abstenait vis-à-vis d'une autre personne alors qu'il en aurait la possibilité Serait-il vertueux s'il risquait sa vie pour défendre celle d'un franc-maçon et s'il s'abstenait de le faire pour une vieille dame qui se ferait agresser Certainement pas. D'autant que pour ces cas de figure, cela ne concerne que la nature même de chacun en tant qu'homme ou femme et non celle de franc-maçon. Le franc-maçon n'est ni un sage ni un superman. Il est un homme des plus ordinaires. Comment pourrait-il en être autrement Pourquoi la plupart des gens pensent-ils que le franc-maçon doit être hyper-tolérant, hyper-fraternel L'exige-t-il des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes ou autres Aux seuls couverts qui, aux seuls couverts qui sont engagés eux aussi sur une voie d'éveil Non, certainement pas. Ils savent faire la part des choses. Mais pour le franc-maçon, il en va tout autrement on exige de lui davantage de qualité. Pourquoi Certainement parce que le franc-maçon lui-même s'est placé vis-à-vis -vis des autres à ce niveau d'exigence. Par conséquent, il est normal qu'on attende de lui un comportement irréprochable. Il s'est octroyé abusivement depuis des siècles l'image d'excellence dont bénéficient les compagnons dans l'art de leur métier. Aujourd'hui encore, il continue d'entretenir cette image énorme, erronée, qui fait que la presse ne peut que se déchaîner lorsqu'un franc-maçon vient à dévier. Le franc-maçon s'est chargé lui-même d'un lest qu'il n'a jamais pu porter. Il a surestimé ses capacités, mais plutôt que de s'alléger d'admettre la réalité, il a fait de la fraternité, de la tolérance et de son irréprochabilité un concept maçonnique. La majorité de ceux qui ont démissionné de la franc-maçonnerie l'a fait parce qu'ils se sont sentis trahis, ils avaient au sujet du franc-maçon une image d'excellence, de tolérance de fraternité qui n'était pas en phase avec la réalité. Aujourd'hui, non seulement ils ne sont plus francs maçons mais qui plus est, ils en sont devenus les plus fervents opposants, car les blessures sont profondes. Tout cela aurait pu être en partie évité si, dès le départ, ils avaient su à quoi s'en tenir. Il est probable que tous n'auraient certainement pas continué, car tous les fruits ne peuvent venir à maturité, mais certains auraient pu le surmonter. C'est la vocation de cette vidéo que l'on pourrait nommer « La tête dans les étoiles, mais les deux pieds sur terre »,« Rétablir la réalité afin que l'apprenti soit préparé à y faire face et à la surmonter ». La franc-maçonnerie vaut vraiment que l'on s'y attarde, mais pour cela, il faut la différencier des francs-maçons. Cependant, il existe parmi le nombre des francs-maçons sincères, lucides, réalistes et qui n'usent d'aucun subterfuge, et cela parce qu'ils sont réellement engagés sur le chemin de l'éveil et qui fait que sur celui-ci, plus on triche, moins on avance. Si nous surmontons toutes les désillusions et que nous avançons davantage sur le chemin, nous rencontrerons assurément ces êtres bien moins ordinaires que nous n'aurions jamais pu rencontrer autrement. Comme me l'a rapporté un jour mon parrain, tous les francs-maçons ne sont pas des hommes de qualité. Mais tous ceux que je connais et qu'ils le sont, sont francs-maçons.